La guerre d'Algérie, c'était une période un peu compliquée pour la gauche pour arriver à prendre position, parce qu'il y avait une partie de la gauche quand même qui pensait que l'Algérie c'était la France, même s'il si pouvait y avoir des sentiments anticolonialistes et tout ça, l'Algérie était considérée comme à part parce que c'était des départements français, et on sait bien le rôle qu'a joué Mitterrand par exemple dans la, dans la répression en Algérie, quand il était ministre de l'Intérieur notamment. Et puis aussi le rôle joué par Guy Mollet, euh, qui a été président du conseil pour euh, le, les socialistes, et qui avait euh, accru la répression lui aussi, et notamment euh, en donnant les, les pouvoirs spéciaux euh, à l'armée en Algérie. Donc il euh, bah, y avait une partie de la gauche qui était, euh, qui était favorable à la guerre, en fait, même s'il ne s'était pas dit comme ça, mais en tout cas qui, qui continuait à réprimer. Il y avait le parti communiste qui était favorable à la paix, mais euh, qui était quand même embêtés aux entournures, et qui faisaient, qui... en tout cas le Parti communiste français, parce que bien sûr il y avait des militants euh, comme Fernand Hiveton qui ont payé de leur vie euh, leur engagement aux côtés du FLN, mais le, le Parti communiste français, il faisait plutôt de l'aide aux prisonniers, euh, il y avait une position pour la paix qui était prise, puis il y avait aussi euh, un réel danger pour des forces politiques qui auraient pris position pour le FLN d'être interdites, ou d'être réprimées férocement. Et donc c'est vraiment dans les marges et notamment à l'extrême gauche, qui a eu vraiment des politiques de, de soutien au FLN. Alors il y a eu les réseaux qu'on connaît, réseau Janson réseau Curiel, qui étaient des réseaux assez larges, assez euh, œcuméniques, avec euh, des catholiques de gauche, des communistes, des, euh, des, gens de, des gens de gauche, enfin de différentes obédiences. Et puis il y a eu euh, aussi assez tôt un réseau trotskiste, qui était celui de la quatrième internationale, euh, de la tendance Pablo. Euh, avoir Pablo c'était un, un militant grec qui avait... Euh, était arrêté pendant la, la dictature dans les années 30, qui avait vécu en France sous l'occupation et puis pendant la guerre et qui est un de ceux qui avait vraiment reconstruit la quatrième internationale au lendemain de la, de la seconde guerre mondiale et qui était un des théoriciens de l'entrisme c'est-à-dire l'idée qu'il fallait militer dans les, les partis de masse de l'époque et notamment pour la France dans le, le parti communiste. Et Pablo, dans les années 50, a été un des premiers à percevoir l'importance de la guerre d'indépendance algérienne percevoir l'importance de la révolution coloniale. C'est-à-dire que les trotskistes de l'époque ils pensaient qu'il y avait avoir une révolution mondiale et que cette révolution mondiale elle aurait un moteur en Europe qui était le, les luttes sociales, les luttes du prolétariat, et un moteur dans les colonies qui serait les luttes anticoloniales. Et Pablo a été un des premiers à théoriser que peut-être le centre de gravité de la révolution mondiale il allait plutôt se déplacer vers les révolutions coloniales. Et donc très tôt, il a, il a perçu la, en, les enjeux qu'il y avait autour de la, de la guerre d'Algérie et il s'est engagé dans un soutien. Donc il y a eu d'abord une imprimerie clandestine euh, au milieu des années 50 qui a été découverte euh, un peu par inadvertance par les, par les douaniers et par la police et qui a conduit à ce que plusieurs militants, notamment Simone Minguet et Pierre Avaux qui étaient des, des militants français, euh, ils ont été obligés de s'exiler euh, en Italie. Et finalement, euh, le fait que le, la, la tendance de... Pablo euh, n'avait pas bénéficié des contacts avec euh, Messal C'est-à-dire qu'il y avait une scission euh, entre les deux PCI, les deux partis communistes internationalistes. D'un côté, le parti communiste internationaliste de la tendance Pablo, et de l'autre de la tendance Lambert, ce qui allait donner le, les Lambertistes. Or, c'est les Lambertistes qui avaient gardé, gardé les contacts avec Messal ce qui fait que quand la, la guerre d'indépendance algérienne a éclaté euh, à la Toussaint-54, et, et bien le Messaliage qui était un peu dépassé par cette nouvelle organisation, par le FLN, il était lié avec les Lambertistes. Et la Tendance Pablo, comme ils n'avaient plus vraiment de lien avec Messaliage et avec le, le MNA, le, qui était le, le, le parti de Messaliage, ils ont été plus ouverts au FLN. Et ils ont assez vite compris que c'était le FLN qui était le moteur de, de la guerre d'indépendance algérienne, que c'était là que ça se passait, et donc ils ont tout de suite pris des contacts, enfin tout de suite, de 55, on va dire, avec euh, le FLN. Et donc ce soutien, qui était euh, un soutien au départ de ce qu'on appelait les porteurs de valises, c'est-à-dire euh, faire de l'impression de, de propagande, participer à, à lever euh, l'impôt de guerre sur euh, les très nombreux Algériens qui habitaient en France à l'époque, s'est transformé en, en autre chose. C'est-à-dire que Pablo a voulu euh, aller plus loin dans le soutien. Tout le monde n'était pas d'accord euh, au sein des trotskistes, notamment au sein du PCI et, de ceux qui étaient appelés euh, les Pablistes. Et par exemple, Pierre Franck, qui était un des dirigeants français, était assez réticent à ça, parce qu'il avait peur, en fait, que s'embarquer euh, de façon trop poussée dans le soutien au FLN entraîne une répression, voire une interdiction du parti. Donc il essayait de, de modérer Pablo en disant, il faut quand même penser euh, aussi aux intérêts du parti et pas seulement euh, se mettre au service euh, du FLN. Pablo, lui, peut-être parce que euh, voilà, c'était quelqu'un... Euh, qui avait un engagement internationaliste au dès le départ, qui, était, euh, qui avait dû quitter la Grèce, qui avait dû quitter son pays. Donc il, est, il était peut-être plus en capacité, disons, à, à faire abstraction de la France et à, à penser euh, au niveau mondial. Et donc lui, pour lui, c'était vraiment le soutien au FLN qu'il fallait affirmer. Alors, euh, réseau Curiel, réseau Janson, ils ont fait beaucoup d'aide, ils ont, ils ont fait pas mal de choses. Et ils, ils ont été arrêtés dans les années début des années 60. Le réseau Pablo, enfin le réseau trotskiste qui a mis en place un soutien au FLN, il a voulu mener, outre ces opérations de, de, qui étaient celles de, de tous les porteurs de valises, il a voulu vraiment mener des opérations d'envergure. Et notamment deux opérations qui étaient vraiment assez folles, et on, on croirait presque que c'est un film, un film d'espionnage ou un thriller quand on, quand on en parle, c'est la fabrique de faux papiers en Hollande, et puis euh, l'installation d'une fabrique d'armes euh, au Maroc. Alors, la fausse monnaie en Hollande, c'était euh, là une idée de Pablo. L'idée, c'est de produire de la fausse monnaie française aux Pays-Bas, avec l'idée, bon, qui était peut-être un peu euh, absurde, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, qui était euh, une idée assez ambitieuse, qui était de déstabiliser l'économie française en produisant cette fausse monnaie. Et puis, accessoirement, peut-être d'en donner au FLN pour qu'ils puissent payer des choses aussi. Alors, c'est une affaire qui s'est assez mal engagée dès le début, puisqu'il y avait un indicateur de la police qui a été mis au courant de ça et qui a, qui a vendu Pablo et Salomon Santen, qui était un militant hollandais qui, qui faisait partie de cette histoire. Et donc, bah, ils ont été arrêtés, ils sont passés en procès. Ils ont eu pas mal de soutien d'intellectuels, de... de de scientifiques, euh, tout ça, pendant le procès. Ce qui fait qu'ils euh, ont quand même réussi euh, à éviter euh, une condamnation euh, forte et ils ont été euh, libérés assez vite euh, au bout d'un an. Et euh, ils ont essayé de transformer en fait ce procès en tribune politique euh, contre la politique française. Un peu comme euh, il y avait eu en France avec le Manifeste des 121 euh, qui euh, était un, un manifeste de, de soutien euh, à, au réseau Curiel et au réseau Janson quand euh, ces militants étaient passés en procès. Et alors, la deuxième entreprise d'envergure qui a été menée par, par Pablo, c'était la fabrication d'armes, une usine d'armes, au Maroc. Alors, il faut resituer dans le contexte de l'époque, le FLN était en lien avec des trafiquants d'armes qui vendaient des armes, mais la, les services secrets français, et notamment la Main Rouge, qui était une sorte d'organisation secrète au sein des services secrets français, et qui faisait en gros euh, tout ce que les, la France ne pouvait pas assumer publiquement, donc euh, assassinat, euh, menace, etc. Donc euh, cette main rouge, elle avait assassiné plusieurs euh, trafiquants d'armes, ou elle avait intimidé en tout cas plusieurs trafiquants d'armes, pour les dissuader de vendre des armes au FLN. Euh, donc il euh, bah, y avait un manque d'armes pour, euh, pour le FLN, qui obtenait certaines armes de l'Est, des pays de l'Est euh, qui pouvaient euh, soutenir un petit peu... Euh, pour des raisons liées à la guerre froide et puis au, au soutien qu'il pouvait avoir pour l'anticolonialisme. Mais c'était quand même assez limité. Et donc euh, Pablo a, a imaginé de, de créer cette usine d'armes au Maroc, donc dans une, dans une orangerie. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de, de couverture qui était euh, comme c'était une usine de confiture d'orange. Et euh, donc C'était pas très loin de la frontière algérienne, il y avait euh, une partie des troupes de l'ALN, l'Armée de Libération Nationale donc, qui était le, le bras armé, enfin la, la branche armée du FLN euh, et qui était euh, une vraie force politique. Euh, après au moment de l'indépendance il y a eu des conflits avec le FLN, c'était voilà, pas à détendre non plus. Hein. De, donc eux, ils, il y a une partie d'entre eux euh, qui était euh, au Maroc, donc qui euh, les armes, euh, c'était assez près. Et donc ils ont créé cette usine. Euh, assez isolés pour fabriquer des mitraillettes avec des machines, une partie des machines qui venaient d'Europe de l'Est. Alors il y en avait qui venaient de Yougoslavie, il y avait des machines qui venaient de Chine aussi euh, des, pour, pour la, la métallurgie de, de la fabrique des armes. Il y avait des uniformes je crois qui venaient des états unis et puis euh, voilà donc euh, une usine un peu de, de briques et de broc avec des ouvriers algériens qui étaient soumis à un régime quasi militaire. Ils avaient un uniforme, ils dormaient dans des baraquements, ils n'avaient pas le droit de sortir de l'usine parce qu'il fallait que ça reste secret. Et puis des ouvriers européens, même un argentin, il y avait des Grecs, puisque bah, Pablo était grec, donc il avait, il avait gardé des liens avec des militants grecs. Il y avait des Allemands, parce qu'il y avait une section de soutien au FLN qui était assez importante en Allemagne. Et puis euh, il y avait aussi euh, des Français, un Français en fait, Louis Fontaine, qui euh, avait été impliqué euh, dans l'histoire de l'imprimerie clandestine, parce que euh, c'est lui, il était ouvrier, donc c'est lui qui travaillait dans cette imprimerie et qui, qui était l'ouvrier de, de l'imprimerie, donc il avait dû s'échapper. Il était parti en Allemagne, d'ailleurs, et il s'était porté volontaire pour, euh, en tant qu'ouvrier français, fabriquer des armes donc, euh, contre l'armée euh, de son propre pays. Donc d'un point de vue symbolique, c'était euh, assez important. Alors les ouvriers européens et puis euh, les sud-américains, ils avaient un peu plus de liberté que, que les Algériens. Ils avaient le droit, de, ils avaient des, des permissions de temps en temps et donc euh, Louis Fontaine rencontrait parfois Pablo euh, et euh, il recevait des, des consignes de Pablo. De manière générale, la cohabitation entre les ouvriers algériens et les, les ouvriers, euh, disons trotkistes, parce que c'était des militants, était un peu compliquée. Euh, ils pas, ils arrivaient, déjà au niveau de la langue, ils ne parlaient pas forcément euh, la même langue. Euh, les ouvriers ne parlaient pas tous français. Et puis euh, du côté des, des militants, ils ne parlaient pas tous français non plus hein, d'ailleurs. Euh, et puis même au niveau, euh, au niveau de, de la manière d'être, de la manière de, de travailler, ce n'était pas forcément la même chose non plus. C'est-à-dire qu'ils voilà, ne pouvaient pas avoir les discussions politiques qu'ils auraient aimé avoir. C'était assez compliqué. En tout cas, l'usine a réussi à fabriquer des armes. Je ne sais pas euh, quelle était la, leur qualité, mais euh, Pablo est même venu dans l'usine pour faire euh, un discours pour la, la 5 ème euh, mitraillette euh, qui avait été construite. Ça, c'était aux alentours euh, de 60-61 jusqu'en 62. Hein, donc C'était euh, à la fin de la guerre, mais c'est quand même un moment où euh, bah, euh, le FLN tirait un peu la langue au point de vue militaire. C'était difficile. Et euh, donc c'était important pour eux quand même d'avoir ces armes. Le ministre de la guerre du GPRA, euh, Boussouf lui-même était venu visiter l'usine, et donc on a des photos, bon, j'en montre certaines dans mon livre, où on voit Pablo et puis des officiels algériens qui sont là dans l'usine, qui, qui visitent tout ça. Donc il y avait bien sûr une part symbolique, une part politique, voilà peut-être plus importante encore que l'aspect militaire, dans, dans le, la conception de cette usine, mais voilà, ça a quand même joué un, un petit rôle. Et alors, les tensions sont devenues de plus en plus vives en fait entre Pablo, et les autres euh, dirigeants de la 4ème internationale, notamment Pierre-Franck, Livio Maïtan, Mandel, parce qu'en gros, bah, ils critiquaient euh, le fait que Pablo euh, soit euh, vraiment au service de la révolution algérienne, qui, qui néglige du coup le, le travail euh, en Europe, et euh, ils trouvait que voilà, la 4ème internationale ne devait pas euh, être autant engagée aux côtés du FLN, il pouvait y avoir aussi... Euh, des méfiances par rapport au FLN, qui était quand même considéré comme une organisation nationaliste et bourgeoise par certains côtés, avec aussi une importance de la religion hein, qui, qui, pouvait, qui pouvait jouer. Euh, donc euh, Pablo, qui jusque-là était le principal dirigeant de la 4ème internationale, en fait en s'engageant dans ce travail jusqu'au bout, en allant vraiment très loin dans ce travail commun avec le FLN, eh bien il a perdu la direction de l'international. Et euh, les pablistes, euh, bah, la rupture avec euh, les, les autres dirigeants de, de la 4 quatrième internationale, elle a été consommée euh, en 1965, hein, lors du congrès de 1965, où euh, Pablo et ses partisans euh, ont, quitté, euh, ils ont été exclus, hein, ils ont quitté le, la quatrième internationale. Et Pablo, euh, à ce moment-là, lui, vivait en Algérie. Il était devenu euh, conseiller euh, notamment pour l'autogestion, parce qu'il y a eu une, une autogestion, enfin, des tentatives d'autogestion des terres. Il était proche de quelqu'un comme Mohamed Arbi, par exemple, euh, et il était euh, aussi proche de, de Ben Bella, donc euh, qui à l'époque était le, le dirigeant de, de l'Algérie. Euh, en 1965, quand il y a eu le coup d'état de Boumediene, euh, que ce soit Pablo, mais aussi Pierre Ravo, Simone Minguet, euh, Louis Fontaine, Albert Roux, euh, voilà, tous ces militants euh, qu'on appelait les « pieds rouges euh, », en opposition aux pieds noirs, donc les pieds noirs qui avaient quitté l'Algérie et les pieds rouges qui, eux, y allaient pour... Euh, soutenir ce qu'ils espéraient devenir une Algérie socialiste, et eh bien ils ont été euh, réprimés euh, par Boumédienne, il y en a qui ont été arrêtés, il y en a qui ont été frappés, et beaucoup ont été expulsés ou sont cachés pour euh, quitter l'Algérie. Et voilà, donc c'était un peu la fin de cette expérience pabliste. Euh, C'est sûr que quand on regarde euh, euh, 50 ans après, on pourrait avoir l'impression qu'il y avait beaucoup d'illusions là-dedans et que. Il avait un peu mésestimé euh, bah, ce qu'était vraiment l'Algérie de cette époque. Et il avait peut-être placé beaucoup d'espoir dans une, une Algérie socialiste. Mais d'un autre côté, euh, voilà, c'est un peu facile de, de dire ça quand, quand on est loin longtemps après. Euh, et en tout cas, euh, du côté de, de Pablo, euh, voilà, il y a vraiment un, un engagement qui est allé jusqu'au bout euh, sur ces questions-là. Et un, un exemple d'anticolonialisme vraiment concret qui est quand même intéressant et euh, qu'il a mené contre vents et c'est-à-dire qu'il a mené à la fois euh, bon, contre les gouvernements européens, euh, enfin, principalement contre le gouvernement français bien sûr, qui, euh, qui voyait ça bien sûr d'un très mauvais œil, mais aussi contre ses propres camarades, qui, euh, s'ils soutenaient euh, la lutte du FLN, euh, étaient en désaccord avec, euh, avec le fait qu'une toute petite organisation comme ça mette tous ses efforts militants euh, dans, dans cette cause. Donc voilà, c'est quand même une, une expérience qui est, qui est intéressante, qui est un peu folle, et puis c'est assez rare quand même que des, des militants trotskistes aient participé à des, des opérations d'une telle envergure, et d'une telle ampleur, qu'ils aient joué même si c'est un, un rôle mineur, mais quand même un rôle réel dans ce, dans ce mouvement de, de la grande histoire. Ce qui est important aussi, c'est que cette guerre d'Algérie, elle a été un révélateur pour pas mal de, de jeunes militants qui euh, ont rompu avec le Parti communiste ou avec euh, la gauche socialiste à ce moment-là. Et c'est le cas notamment d'Alain Krivine, euh, qui est disparu malheureusement il n'y a pas longtemps, mais qui euh, s'est engagé avec les trotskistes à ce moment-là, qui a rompu avec le Parti communiste à ce moment-là. Il y avait son frère Hubert Krivine qui, lui, était déjà, euh, déjà militant. Mais euh, voilà, et il euh, y a une dirigeante aussi euh, dans notre courant politique, mais comme Arlette Laguiller, euh, elle a... Elle a euh, oui, son début de conscience politique, c'est aussi euh, la guerre d'Algérie. Et donc il y a quand même une partie des futurs cadres euh, de mai 68 qui euh, sont entrés en politique à ce moment-là de la guerre d'Algérie. Et peut-être que l'exemple euh, de Pablo, l'exemple de ce qu'avait fait la Catrimère Internationale, ça fait peut-être partie euh, des éléments qui les ont conduits euh, à, à militer comme ça. Et, euh, Alain Crévin par exemple il avait été euh, choqué euh, des critiques portées par les, les, les militants algériens euh, quand il est allé au festival international qui était un, un festival euh, communiste euh, organisé pour la, la jeunesse mondiale, et lui il était tout fier du parti communiste de son parti tout ça et il s'était rendu compte euh, en allant là-bas que les, les militants algériens étaient assez critiques euh, sur les positions euh, du parti et voilà ça l'avait amené à réfléchir à remettre en cause euh, son propre engagement donc ça a vraiment été euh, ça a vraiment été un moment fondateur en fait, euh, pour euh, le transquisme français et pour l'extrême-gauche française.